Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, il pleut des mises à jour sur le monde de Rock. En ce moment, Lilith nous rince, Kevin fait patch sur patch. On va parler des tout nouveaux events également. Mais avant cela, les amis, comme d'habitude...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 À quel niveau dois-je monter le forum d'état Que dois-je faire Comment ça fonctionne Je vous ai fait une longue vidéo il y a deux semaines sur le sujet Je vous en ferai probablement une Je vous ai même mis un guide, vous avez un guide accessible sur le Discord Qui vous explique tout, le guide du 1365 À l'époque ce n'était pas le guide du 1365 à l'époque où je vous l'ai présenté Mais à présent ça l'est et vous pourrez tout comprendre Des voyages, alors déjà les voyages il faut le faire au maximum Du niveau qu'il faut atteindre absolument pour faire un max, un max je dis bien, de points et surtout réussir à monter, alors moi je mets Minamoto par exemple, et surtout réussir à monter le plus haut possible, alors vous le voyez, il faut avoir de la chance et avoir des bons items, j'ai eu une petite bannière, les jours, faites bien ce qu'il faut. Moi, je le fais en pagaille directement. Et n'oubliez pas, si vous le pouvez, de monter. Voyez, là, j'ai eu les 15 parchemins. C'est ce que je vise. Est-ce que je vais avoir de la chance aujourd'hui Hier, j'en ai eu. Oui, qu'est-ce que je vais avoir Qu'est-ce que je vais avoir Dieu auto, on va voir ça tout de suite ensemble. Gardien de la ville, c'est super. Vas-y, vas-y, vas-y. Donne-moi quelque chose de légendaire. Allez, légendaire, soyons fous ou un truc épique. Qu'est-ce que tu vas me donner Qu'est-ce que tu vas me donner il me donne le livre, d'ailleurs je ne sais même pas si on peut avoir un légendaire, oh, j'ai beaucoup de chance aujourd'hui, hier j'en ai eu qu'un, hein. juste pour vous dire, sur le premier jour, je ne sais pas vous combien vous en avez eu, mais hier j'en ai eu qu'un, allez, allez, allez, la tyros d'élite, est-ce qu'il faut forcément un commandant légendaire pour avoir un item légendaire et le dernier, bon voilà, un petit tirage sympa, et actuellement je ne suis que niveau 9, il faudrait que je passe niveau 10, allez on va passer niveau 10 tout de suite, comme ça c'est réglé, et tac, voilà, comme ça je serai... Niveau 10. Regardons les amis, je vous en referai une vidéo hein, si vous avez du mal à comprendre tout ce qui se passe au niveau de l'attirail. Regardez les amis, alors déjà vous avez eu le pop d'un pack. Hop, on peut y retourner. Le pop d'un pack, moi je l'ai acheté. Où est ce pack C'est le pack à 10 balles, voilà, c'est celui-là. Le faiseur d'histoire, est-ce que ce pack est rentable Alors si vous êtes un pur free player, Évidemment, et que vous mettez que quelques euros dans le jeu tous les mois, n'achetez pas ce pack. Si vous êtes un joueur qui met, allez, 50 balles par mois dans le jeu, ce pack est intéressant. Et évidemment, sinon, si vous êtes un mid spender ou une baleine, évidemment, il faut acheter ce pack. Il donne les premiers bonus, les premiers instruments, parchemins, emblèmes. Enfin bref, ce qu'il vous faut pour bien commencer avec les attirails Moi, je l'ai trouvé très sympa et rentable. C'est pour ça, enfin rentable, hein, c'est toujours de l'argent perdu, hein, ça reste un jeu en ligne mais du moins si vous voulez bien débuter avec les formations et les attirails c'est ce qu'il faut prendre ce pack et n'oubliez pas moi par exemple j'ai beau vous faire les vidéos sur ipad et jouer sur iphone et ipad j'ai acheté sur pc pour payer 10 balles le pack et pas le payer 12 balles comme un gros pigeon. Revenons-en aux events avant de parler des patchs. En ce moment, on a un petit peu de calme avant la tempête. Alors évidemment, il y a la grande finale. On en reparlera. Mais vous le voyez, hein, les One Vie sont devenus favoris. Je vous l'ai dit, il hein, fallait se blinder. Au match d'avant, on a évidemment la Maison d'Esmeralda. Alors si vous le pouvez, sur la Maison d'Esmeralda, elle se termine aujourd'hui. Aller chercher les 10 tours. Moi, pour le coup, aujourd'hui, je ne vais pas aller le chercher. Je vais conserver euh, mes, euh, mes gemmes. Je suis à combien de gemmes, d'ailleurs Je suis à 306 000 gemmes. Je vais les conserver pour le moment. Peut-être pour les attirails et augmenter le niveau du forum d'État. La balade de Yann. On a enfin... Le niveau légende de la balade de Yann, et c'est vraiment intéressant. Puisque regardez, il est indiqué que je n'ai fini aucun des trois, puisque aucun des trois n'est barré, et c'est curieux. Puisque si, est-ce que on a eu un petit bug? Puisque si je dis pas de bêtises et que je vais dans système, elle est où la balade de Yann? La balade de Yann, est-ce que je peux le retrouver? La balade de Yann, non, je la retrouve pas. La balade de Yann, je, alors je la retrouve pas. Pourtant, je l'ai terminé hier. Alors, est-ce que vous avez le même bug que moi En tout cas, moi, je l'ai terminé hier et c'était vraiment pas difficile du tout. On était bien au niveau légende. Je vérifie que je pas terminé un autre niveau. Non, non, c'est vraiment très simple. Le fait d'être en mode légende ne change rien. Donc, je constate ce petit bug. Est-ce que vous constatez le même Je suis sûr et certain de l'avoir terminé Hier cet event, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez fait hier, si vous avez constaté ce bug, mais je suis sûr et certain là à 100% de ce que je vous dis là, faudra que je retrouve le mail, il doit forcément avoir quelque part le mail qui me dise que j'ai gagné. Et pour le reste des events, hein, il n'y a rien, on attend les patchs justement, les patchs, on y va tout de suite et on regarde ce que ça donne. On a eu deux mails. D'abord le mail de mise à jour 1.0.65, la grosse match qui va avoir lieu dès demain, à savoir que le jeu sera mis à jour vers la version dîner de Réunion. Alors qu'est-ce que c'est dîner de Réunion on va le savoir tout de suite. En général, la mise à jour de janvier, enfin sur les années précédentes, n'était pas une mise à jour énormissime. C'était surtout en février qu'on avait le premier gros add-on, juste après les events de nouvel an chinois. Avant la mise à jour, vous pouvez télécharger vos données, blablabla. Donc demain, mise à jour. Un série d'événements festival du printemps. Le printemps fait fond de la neige de l'été. Alors les gars, en janvier, euh, on n'est pas tellement euh, au printemps. Le printemps fait fondre la neige de l'été. Là, euh, cette phrase, franchement, je ne sais pas si c'est la même en VO, mais elle est clairement éclataxe. Kevin, je pense que tu as eu des soucis. là. Pour l'occasion, ce sera le printemps fait fondre la neige de l'hiver. Hein. Pour l'occasion, voici une série d'événements festival du printemps 1, mode, monde béni, 7 jours de quête pour de belles récompenses, alors ne rêvez pas, on vient de manger la deuxième file à 7000 gemmes qui nous a mis bien avec les 35 sculptures, si je dis pas de bêtises, on est bien, on est refait, là on va manger un bon store, où on doit bien payer comme des gitans, ou je crois que c'est le tour d'Esmeralda, je crois que c'est le tour de la maison d'Esmeralda avec les flèches qu'on lance, l'année du lapin, il prépare le nouvel an chinois, l'année du lapin, gagner des récompenses du nouvel an pour votre alliance et vous on donnera des enveloppes faut l'ouvrir les cinq premiers à ouvrir le plus rapidement ils ont une récompense l'assaut de Céroli rassemblez vos alliés laissez vous dans la bataille ultime de Céroli alors normalement on devrait avoir le mode légende sur l'assaut de Céroli euh, œil, œil vif et main habile le retour du puzzle, vous le savez le puzzle je surkiffe, c'est l'un des events que je préfère, alors vous allez me dire je suis éclaté, ouais je suis complètement éclaté, mais l'œil vif c'est quand même le seul event où sans quasiment rien faire hein, on a 900 gemmes et si vous assurez, vous pouvez avoir jusqu'à 3000 gemmes, donc franchement, c'est l'event où, de mon point de vue, les gemmes sont le plus offertes par l'élite hein, Et les gemmes, c'est de la balle, les gemmes, c'est la vie, les gemmes, on crache jamais dessus, donc on le prend. Quiz d'alliance, on connaît. Point 6, protéger les ressources. On connaît également, consulter le calendrier des événements pour les dates précises. Et regardez ça, certains events des vacances seront uniquement disponibles dans les régions où les royaumes existent depuis moins de 21 jours. Autrement dit, pratiquement nulle part. Hymne héroïque, changement de la Légion des héros. Ajustement du nombre de pages de passeport nécessaires pour immigrer dans le royaume perdu. Bon, ajustement, est-ce que c'est à la hausse, à la baisse Normalement, ça la baisse et quand ils mettent comme ça, c'est genre un passeport. Hein. C'est un arrondi qui est changé. Point 2, optimisation de l'interface d'immigration. Le système d'immigration du royaume perdu apparaîtra sur la page de saison principale 7 jours avant le début de la période d'immigration. Optimisation, point 3, du calcul du nombre maximum d'immigrants que chaque royaume peut accueillir. Le nombre maximum d'immigrants autorisés par royaume est déterminé par la force globale du royaume. Ça, c'est un point super intéressant. Le nombre maximum d'immigrants autorisés par royaume est déterminé par la force globale du royaume. Plus la force d'un royaume est élevée, moins elle peut accueillir d'immigrants. Et inversement, vous avez bien lu, les très gros royaumes comme le 1254, comme le 1365, comme le 1093, le 1960... Et bien d'autres ne pourront quasiment pas accueillir d'immigrants. La question c'est, avant la limite était fixée à 30, est-ce qu'on va être à moins de 30 ou à 30 ou à plus de 30 Alors à mon avis, on va se retrouver à moins de 30 et ça, ça va faire un très très gros scandale. Ce qui veut dire que le système d'immigration durant les KVK qu'ils ont mis en place ne sera pas utile pour ces méga royaumes. et ils devront continuer de blinder leurs hôpitaux et de sortir du mode impérium pour pouvoir accueillir en off-saison des immigrants, sachant qu'en plus, avec ce système-là, ça pousse toujours à consommer plus de passeports puisqu'on n'a pas le bonus du, de la diminution de nombre de passeports. Point 3, autre optimisation, là parfois c'est là que les carottes sont glissées, mais la carotte au-dessus elle est tellement énorme que là ça va être difficile de faire plus. Point 1, optimisation de la logique du bouton mise en équipe auto dans la fonction des quêtes de déploiement pour les royaumes ayant débloqué le système de formation. Donc ça veut dire, si je comprends bien, que la mise en équipe auto sera faite avec des royaumes qui ont déjà des formations. Ajout du mode légende à l'événement protéger les ressources. Bon. Ok, c'est pas mal. Je le fais rarement hein, protéger les ressources, mais c'est pas mal. Ajout d'autres indicateurs visuels affichant le nombre d'unités dans vos hôpitaux et leur statut. Ça, c'est bien. Ça évite de se manger des carottes par surprise. Point 4. Dans les histoires de la saison de conquête, la lutte des 8 et conquête du désert, la limite du nombre d'alliances initiales pour les coalitions passe à 3. Ça c'est bien, euh, je crois qu'on était euh, au départ d'alliance initiale, hein. on était à 2, donc c'est bien que ça passe à 3, c'est euh, une bonne chose. Ce changement prendra uniquement effet pour les histoires de la saison de conquête qui commence après le 20 janvier, donc dans 10 jours à minuit UTC. Pour les royaumes ayant débloqué oh, Regardez là, il n'est pas d'accord euh, sur les choses Il a bien 5, parenthèses points. Là, euh, Kevin, il ne savait plus trop Comment faire. Pour les royaumes ayant débloqué Le système des formations, nous avons Optimisé les effets des inscriptions de tireur Précis, lâche balistique, lâche balistique et faiseur De failles, ils sont à présent compatibles Avec plus de formations Bon Ok, on n'a pas encore testé, je ne peux pas Avoir d'avis là-dessus, mais la grosse carotte Reste l'optimisation du nombre de migrants Par royaume quand on est sur la migration lors d'un KVK durant les 7 premiers jours du KVK. C'est quand même avant le début de la période d'immigration. Les 7 jours avant le début de la période d'immigration, ça reste une méga carotte. Série d'événements, on a eu un deuxième message de Lilith la série d'événements Autars du Royaume Perdu. La toute nouvelle série d'événements des Autars commencera le 10 janvier à minuit UTC. Donc elle vient tout juste de commencer il y a quelques heures dans l'instance du Royaume Perdu. Point 1, ajout de récompense de résultats au royaume perdu. Récompense d'Otars à la fin du royaume perdu. L'alliance qui occupe la grande ziggourate et n'a pas perdu sa forteresse croisée devient une alliance d'Otars. On l'avait déjà vu. L'alliance d'Otars peut distribuer des témoignes et qui n'a pas perdu sa forteresse croisée. Hein, C'est important. L'alliance d'Otars peut distribuer des témoignages d'Otars aux autres alliances de la coalition qui les distribuent ensuite à leurs membres. Tous les joueurs qui ont un témoignage d'Otars reçoivent des récompenses d'Otars supplémentaires. Alors là, combien peut-elle en distribuer C'est ça la grosse question. Combien peut-elle en distribuer Regardez, hein. l'alliance d'Otars, ça veut dire que... L'intégralité de ses membres vont avoir le témoignage d'Otars. Là, les grosses questions que je me pose quand je lis ça, hein, c'est un, euh, déjà, il ne va plus y avoir de partage de forteresse croisée pour celui qui tient la, euh, la Grande Ziggurat. Point 2, ils disent l'alliance d'Otars et non pas la coalition d'Otars. Ce qui veut dire que quand vous avez une coalition, il va falloir choisir. Quelle alliance de la coalition a le témoignage d'Otars Donc l'alliance d'Otars peut distribuer les témoignages d'Otars aux autres alliances de la coalition. Donc il n'y en aura qu'une, elle va devoir distribuer. Combien peut-elle en distribuer C'est vraiment la grosse question. Tous les joueurs qui ont un témoignage d'Otars reçoivent une récompense d'Otars supplémentaire. Là, à mon avis, il va y avoir du gros fight et ça peut créer vraiment des embrouilles. Point 2, récompense de défenseur des droits. Là, les récompenses du, de résultats d'alliance seront distribuées en fonction du classement des points d'occupation d'alliance. Ça, ça sera à découvrir. Point 3, taverne des otars et du défenseur de trois, du droit. Si vous avez obtenu, des, euh, obtenu le statut otars ou défenseur des droits dans le room perdu, vous pouvez recruter des commandants à la taverne correspondante. Avant de commencer le recrutement, vous pouvez sélectionner vos commandants préférés. On l'avait déjà vu, je vous en ai parlé lors de l'accès au serveur de test. Je vous ai fait une vidéo. Il y a 4 semaines dessus, si je dis pas de bêtises. Point 2, ouverture prochaine du nouveau magasin d'inscription. Les gouverneurs en saison de conquête peuvent acheter des inscriptions au magasin d'inscription. ok. Le magasin d'inscription sera disponible une fois la saison terminée. Okay. Le magasin d'inscription vend des objets aux TARS limités et non limités. Les objets limités peuvent être achetés que par les gouverneurs avec un témoignage d'OTARS ça va quand même créer des royaumes à deux vitesses, hein. tout ça ajout parce que ceux qui ont des inscriptions à gogo, des accès à tout le store d'Otars quand vous allez tomber contre eux, ils vont vous brûler les dents, point 3 ajout des points d'occupation octroyés pour la capture de bâtiments ainsi que des récompenses associées quand une alliance capture certains bâtiments neutres du royaume perdu, elle reçoit un certain nombre de points d'occupation si elle perd le contrôle d'un bâtiment, elle perd les points associés, à la fin du royaume perdu, les alliances recevront des grèves en fonction de leur place dans le classement par point d'occupation, bla bla bla. Merci de soutenir Rock. Nous espérons que le jeu vous plaît et il nous donne un petit cadeau, un coffre de choix de formation et un deuxième coffre de choix de formation. L'un normal, l'autre épique. La grosse question reste vraiment sur le nombre de témoignages d'Otars que nous allons récupérer. Franchement, selon le royaume, la taille, le nombre de joueurs. Il peut y avoir des très très grosses embrouilles à venir et du drama. On va bien voir tout ça. Lilith nous remet un deuxième mail, puisque vous le voyez, hein, j'ai le mail de la série d'événements d'Otars du Royaume Perdu. Ils me le remettent. Est-ce que c'est exactement le même Il est tombé durant la vidéo. On vérifie. On vérifie. Ça a l'air d'être exactement le même. Ils ont peut-être corrigé une petite coquille. C'est bien les mêmes dates. Tout est pareil. Il hein. n'y a pas l'air d'avoir de différence entre les deux. Il faut se méfier hein, parce que parfois, Kevin nous glisse des cartouches. Ça fait beaucoup de nouveautés en ce début d'année. Beaucoup de choses à maîtriser Et à comprendre, si vous avez des questions N'hésitez pas à les lâcher en commentaire Ou mieux à venir sur le Discord, les poser, n'oubliez Pas d'ouvrir vos coffres hein. Ça vous permettra d'avoir Une pièce d'attirail épique, légendaire Pour la formation, hein. moi je les ouvre tout de suite faut choisir, oh, je vais attendre du coup faut choisir quel type de formation Vous voulez à chaque fois, j'avais euh, pas fait attention Fallait choisir ça, du coup Stockez-les, plutôt que les ouvrir tout de suite Je vous disais, je me contredis immédiatement et attendez de mieux comprendre le, euh, tout ce que font chaque item et vous le voyez hein, quand on a les mêmes les mêmes des décrets impérials par exemple hein, vous le voyez c'est toujours pour la formation en V mais ils ne font pas tous la même chose donc attention n'allez pas n'allez pas désassembler dans le store une pièce d'attirail en pensant qu'ils font toute la même chose, hein, regardez c'est les trois mêmes par exemple et ça fait trois choses différentes il y en a une, santé de cavalerie plus 2% ça c'est de la balle, attaque de cavalerie plus 0,6 vitesse de marche pour les unités de siège plus 1,5, ça c'était tout naze celui-là, vitesse de récolte, santé de l'infanterie et défense de la cavalerie, il est tout naze santé des sièges, il est tout naze donc vous le voyez hein, sur les trois seul le décret impérial celui-là vaut quelque chose santé de cavalerie plus 2% Vitesse de marche pour les unités de siège, on s'en fout. Attaque de cavalerie plus 0,6. Franchement, celui-là, par exemple, il est très bien. Et si on regarde les autres, vous voyez, voyez bien. Hein, J'ai souvent de la vitesse de récolte. La vitesse de récolte, on s'en fout. Ça sert strictement à rien. Étudiez eh bien ça, les amis. J'en ai même gagné deux avec des inscriptions. Ah non, j'en ai plus que ça avec des inscriptions. Hein. Donc soyez vigilants avant de les désassembler. je crois que je vous ferai une vidéo tuto le cachant, mais je vous en ai déjà fait une. Donc n'hésitez pas à aller la voir, les amis. Voilà, écoutez, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, demain nous avons le patch et comme d'habitude, petite vidéo qui sortira durant le patch hein, pour s'occuper. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas. À